Chers traders et investisseurs, mardi 11 mai 2021, bonjour. Alors nous reprenons la parole ce jour après avoir vécu avec vous une hausse largement réalisée qui avait été prédite le 18 mars, en particulier sur le DAX, ainsi que sur l'ensemble des marchés européens et bien évidemment américains. Pour vous mettre en garde, en effet les configurations de ces jours-ci ont largement changé, et ce depuis environ une semaine, et la poursuite de la hausse à court terme nous paraît totalement compromise. En effet, l'inflation est, be est bel et bien de retour, et bien évidemment elle est accompagnée de la volatilité. Et croyez-moi, la volatilité n'est jamais synonyme de hausse, jamais et si nous ne voyons pas à ce stade de retournement de marché, nous voyons en revanche des secousses qui ont déjà commencé, comme je le disais il y a quelques secondes, il y a une huitaine de jours. Et donc le swing trading nous paraît totalement exclu. Nous vous recommandons fortement de vous consacrer au day trading qui est roi dans des marchés comme ceci en témoignent nos résultats par exemple de ce jour où ce matin nous avons réalisé par exemple, enfin de nouveau à titre d'exemple, 5 trades gagnants sur 5 accompagnés d'un trade stoppé à son prix d'entrée, et le tout accompagné de trois médailles. Donc les marchés deviennent de nouveau extrêmement intéressants, en particulier en day trading, et nous espérons que cela continue encore quelques temps. Encore une fois, la hausse à moyen terme en swing trading nous paraît exclue. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée, une très bonne semaine et à bientôt.